l'école de la culture en fait tous les mercredis matin on va avoir des enfants qui font des animations toute l'année et donc euh, ils ont à la fois la robotique avec moi mais ils ont aussi du stop motion, euh, du cinéphilo, de l'italien, enfin c'est très divers de l'écologie à la robotique en passant par l'apprentissage des langues. La thématique cette année à la médiathèque, c'est la robotique. Donc on a pris plusieurs robots à la métropole, là c'est le troisième. On en a un quatrième qui arrive dans quelques mois. On va pas forcément dans tout ce qui est programmation, choses comme ça, mais on essaye vraiment de découvrir le fonctionnement de base du robot. Donc avec euh, plusieurs ateliers découvertes, essayer de voir comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce qui se passe dedans. Et, euh, et vu que c'est la robotique, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, à tel point qu'on a été obligé de fermer les places parce que j'avais trop d'enfants. On a rajouté pourtant euh, plusieurs séances. Et donc à ce moment-là, en général, c'est des enfants qui viennent des, des, des deux écoles euh, qui sont juste à côté. Et euh, en fait, on fait juste de la pub dans la médiathèque. Et le mot robotique a suffi à ramener euh, pas mal de monde. Alors, l'atelier du jour, le robot que j'ai utilisé s'appelle Timio. Euh, C'est un robot qui est vraiment chouette parce qu'il a des possibilités euh, qui sont euh, vraiment diverses. Autant on peut faire des animations très longues sur plusieurs euh, séances où on peut aller voir jusqu'à de la programmation et c'est de la programmation qui est très accessible et autant on peut voir des comportements euh, assez euh, simples en apparence mais qui sont euh, complexes dans leur fonctionnement Dans quel capteur sur lui est utilisé Ah bah c'est là Exactement Est-ce qu'il y en a d'autres Non Non ce derrière non Je vous ai montré quoi tout à l'heure Je vais vous ai montré ça donc dessous aussi Il y en a aussi des dessous Vas-y, vérifie des En gros, donc moi j'ai pris toutes les ressources de la métropole, j'en ai fait un espèce de mix pour pouvoir créer une animation qui tient en 1h30, 2h et qui puisse... où on peut voir le maximum de choses avec les enfants. Donc, euh, au début, ça commence par de la manipulation où euh, je leur montre vraiment le fonctionnement de base du robot et après, tout seul, ils vont essayer de découvrir un petit peu euh, bah, comment ça fonctionne, les différents comportements du robot, euh, qu qu'est-ce qu que le robot a dans le ventre et après, petit à petit, en leur donnant des petits exercices et des petits documents, euh, on va essayer de voir un peu plus en profondeur tout ce que le robot peut faire et essayer de décrire avec leurs mots euh, les différents comportements du robot. Deuxième colonne, vous écrivez en un mot comment est le robot. Comment vous le trouvez son comportement Est-ce que c'est un comportement plutôt sympa, gentil, peureux, amical Il y a plein de choses possibles. Bah, c'est pas Attends. On va essayer le. Attends, on peut tout de suite. Il n'a pas mis le mot. On a une petite étape où on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du robot. Donc, c'est un robot qui est assez pratique à démonter. Donc, je vais démonter le robot et on va discuter un petit peu de tout ça. Et euh, ça leur permet de voir un petit peu bah, le côté électronique et vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous et c'est pas juste, ça fonctionne par magie. En fait, on va enlever le couvercle. Waouh, il y a un bâtiment. Et une fois qu'on a fini cette partie-là, autour d'un petit exercice, euh, là c'est vraiment la partie euh, plus euh, épanouissement et euh, vraiment où ils peuvent euh, s'amuser tout seuls avec le robot, une fois qu'ils l'ont bien pris en main. Et donc euh, là, on a à disposition à la fois des Lego qui leur permettent soit de faire des constructions euh, sur, des, sur le robot directement, soit de faire des parcours d'obstacles pour un comportement précis euh, du robot. Et après, on a aussi des feuilles, parce que à l'intérieur du robot, il y a un petit trou qui est fait exprès pour ça, qui nous permet de mettre un feutre, un crayon, et euh, qui nous permet de dessiner après, euh, avec le robot, directement euh, sur une feuille.